Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à Inkscape. On va voir comment réaliser ce type d'illustration. Donc euh, la première partie où on utilisera des, vraiment des formes très simples pour créer les, ce personnage. Avec euh, l'outil ici, l'outil rectangle et l'outil cercle. Et puis nous verrons comment réaliser euh, en fait euh, cette petite texture avec du grain. Sachant que j'utilise la version Inkscape 1.0.1. Allez on va tout de suite aller dans fichier nouveau. On va importer donc notre modèle. Fichier, importer... Le modèle est sur le bureau, donc il sera en bas de la vidéo à télécharger, ouvrir, incorporer. Alors, je vais faire apparaître la fenêtre objet. Voilà. De façon à voir comment Inkscape structure les documents. À savoir que là, il y a un calque 1. Et dans ce calque 1, il y a un calque objet dans lequel Inkscape a mis l'image. Euh, pour zoomer, on peut cliquer sur la molette de la souris. Pour dézoomer, on appuie sur Shift et sur la molette de la souris. Mais on peut également appuyer sur la touche plus du clavier ou moins. Voilà. Et pour se déplacer dans notre document, on clique sur la molette de la souris et on peut comme ça déplacer notre document. Voilà. Euh, ceci étant dit, on va maintenant sélectionner l'outil cercle pour créer les yeux. Alors l'outil cercle, on a ici le fond, donc le fond est blanc et contour aucun. Alors moi ce que je veux c'est avoir aucun fond. Donc pour avoir aucun fond, je clique sur la croix. Donc à ce moment là c'est bon, j'ai aucun fond. Et le contour, on veut un contour, je vais prendre un contour vert de façon à ce qu'on puisse bien voir les éléments que je crée. Donc j'appuie sur Shift et ici sur la couleur verte. À ce moment-là, on voit qu'il y a un contour voilà, qui est vert avec une épaisseur de 11,3 pixels. Euh, ça, on va pouvoir le régler après l'épaisseur. Donc pour zoomer molette de la souris, je mets mais ici, je clique, je glisse en appuyant sur euh, CTRL voilà, pour avoir un cercle parfait. Et on va tout de suite régler la, la taille. Et là, c'est beaucoup trop gros. Alors pour régler la taille, on peut se mettre ici, on fait un clic droit et on va choisir 0.25. Voilà. Je resélectionne l'outil flèche noire. Alors le raccourci c'est F1 ou S pour sélectionner la flèche noire. Voilà. J'appuie sur CTRL pour garder un cercle parfait. Alors je duplique pour dupliquer CTRL D ou on peut cliquer là-dessus ou aller dans édition dupliquer. Hop. Donc je clique sur mon cercle. Vous voyez qu donc a créé un nouveau cercle qui est juste au-dessus de l'autre. Donc je sélectionne celui-là. Je clique, je glisse en appuyant sur contrôle. Voilà, maintenant j'ai mes deux yeux qui sont créés, c'est impeccable. Je dézoome, je sélectionne outil créer des rectangles et des carrés. Je clique dessus. On vérifie, le fond aucun, contour vert, nickel. Euh, je me mets ici, je clique, je glisse. Voilà, je déplace ici le petit carré de façon à être bien aligné. Par rapport au modèle, voilà. je vais cliquer ici sur le petit cercle et je vais déplacer le cercle en appuyant sur CTRL. Comme ça, les deux cercles se, dé se déplacent en même temps. Et puis, lorsque j'obtiens ici un cercle parfait, vous voyez, je ne peux pas déplacer mon cercle plus que ça. Si je garde bien sûr la touche CTRL appuyée. Par contre, si je relâche la touche la CTRL, touche je peux vraiment arrondir mon cercle. Donc moi, c'est n'est pas ce que je souhaite. Voilà, Je souhaite avoir une sorte de petite gélule. Parfait on va maintenant faire les cheveux. Alors pour faire les cheveux, on clique là-dessus. On se met à peu près au centre de ce cercle. là. Hein. J'appuie sur. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL et SHIFT. Voilà, pour avoir un joli cercle. Alors pour déplacer le cercle, on peut appuyer sur S. Vous voyez, ça m'a sélectionné l'outil flèche noire. On clique bien sur, vous voyez, le contour là qui est vert pour déplacer l'objet. Si je clique au milieu, ben, je ne peux pas déplacer l'objet. D'ailleurs, je sélectionne mon modèle, ce qui est dommage. Donc CTRL Z. Je vais verrouiller ici mon image modèle. Comme ça, je suis tranquille. Voilà, Je duplique ce cercle. CTRL-D. Je vais le placer à peu près ici. Hop, J'appuie sur la flèche en appuyant sur CTRL-SHIFT. Je duplique. Alors là, pendant que je suis allé un peu vite, on peut également dupliquer notre cercle. Alors pour dupliquer une autre technique, notre cercle, on peut sélectionner notre cercle. On reste bien appuyé sur la touche gauche du, de la souris et on appuie sur « euh, sur échappe, sur Espace ». pardon Voilà, comme ça, je peux créer d'autres cercles. Donc, je clique sur la flèche « Ctrl-Shift ». Voilà, comme ça, je crée un cercle. Pareil ici. Hop Voilà, c'est parfait. Euh, on va créer les oreilles. Alors, les oreilles, c'est avec un rectangle. Je clique, je glisse. Vous voyez Inkscape a gardé l'arrondi, donc on peut réinitialiser notre rectangle en cliquant là-dessus. Voilà, on ajuste correctement. Alors là, j'ai le magnétisme qui m'embête. Alors pour désactiver le magnétisme, on clique là-dessus, où le raccourci c'est Shift pourcentage. Vous voyez, Shift pourcentage, j'active. Shift pourcentage, je désactive. Donc là, c'est parfait. Hop. Voilà, je clique sur le cercle, comme tout à l'heure, en appuyant sur CTRL. Alors il nous reste le coup à faire donc toujours avec l'outil rectangle voilà on rend les coins pointus et on fait ici euh, le col on va dire que c'est le col euh, également il nous reste la bouche à faire alors pour la bouche on va sélectionner par exemple ce cercle dupliquer ctrl D donc ça va nous servir je vais un petit peu augmenter l'épaisseur voilà je place ça correctement je réduis et en sélectionnant Ici, le rectangle, on va se servir de ce rectangle-là pour le soustraire à notre cercle. Donc j'ai le rectangle sélectionné, j'appuie sur Shift pour sélectionner le cercle, et je vais aller dans Chemin, et je fais Différence. Et on voit que le raccourci, c'est CTRL-. Donc je peux, si je fais CTRL-, hop, automatiquement, j'ai une soustraction qui est faite. On a tous les éléments, on va pouvoir donc tout sélectionner, mettre ça sur le côté. Donc on appuie sur ctrl Voilà et on va pouvoir maintenant attribuer les bonnes couleurs avec l'outil pipette on va pouvoir récupérer les couleurs de notre illustration euh, je vais commencer par exemple par la tête je clique sur la pipette le raccourci c'est D et je clique vous voyez automatiquement hop j'ai la bonne couleur donc je sélectionne l'outil sélectionner transformer des objets le raccourci c'est S je peux comme ça bah, je vais sélectionner tous les cheveux en appuyant sur shift vous voyez j'additionne les cheveux J'appuie sur D pour avoir la pipette et je mets la bonne couleur. J'appuie sur S, je sélectionne les oreilles ainsi que le cou. Vous voyez, ils ont la même couleur. J'appuie sur D, je récupère, j'ai la bonne couleur. S, je sélectionne ce petit rectangle. D, et je récupère la couleur. S, je sélectionne la bouche. D, je sélectionne la bonne couleur. Par contre, là, on voit que c'est très, très mal organisé. Alors, on va projeter ces deux cercles vers l'arrière. Donc, avec l'outil flèche noire, je sélectionne ces deux, deux cercles. Le premier, j'appuie sur Shift, j'ai le deuxième sélectionné, je peux déplacer ça vers l'arrière. En cliquant là-dessus, Hop, je projette ces deux objets vers l'arrière, les oreilles c'est pareil. Euh, là je vais descendre la gélule, mais alors pas jusqu'en bas, je vais la descendre d'un cran. Alors, On peut cliquer là-dessus et on voit que le raccourci c'est page bas. Alors Page bas c'est voilà, page bas du clavier. Et on a les deux petits yeux qui apparaissent, auxquels je vais pouvoir attribuer la bonne couleur. Donc là je déplace ça vers le bas et également, voilà, là c'est bon. Euh, les oreilles doivent être un petit peu plus vers l'avant, donc je peux les monter en cliquant là-dessus. Voilà. Euh, ce qu'on va faire, on va aligner correctement ça, cet objet, celui-là, par rapport donc à la, à la tête. Je fais apparaître la fenêtre alignée distribuée, et je vais aligner par rapport au dernier, c'est-à-dire la tête, et je clique là-dessus. Et vous voyez, le cou et le col se sont bien alignés. On va faire la même chose ici pour les yeux. Je sélectionne les deux yeux, je sélectionne la tête. Euh, tu, tu, tu, tu. Alors, euh, Petit problème. Ouais, Je vais sélectionner les deux yeux, je les groupe, CTRL G, où je peux cliquer là-dessus, voilà, de façon à avoir qu'un seul objet. Je sélectionne la tête ici, et je vais aligner par rapport aux derniers objets sélectionnés. On va sélectionner tout ça et supprimer le contour vert qui est très moche. Donc j'appuie sur Shift et sur la petite croix. Euh, ce que j'aurais pu faire, j'aurais pu également ici aller dans la fenêtre Fond et Contour, aller dans Contour ici et cliquer sur la croix. Voilà. Donc là on va enregistrer notre document, fichier, enregistrer. Sur le bureau, je vais l'appeler euh, Tête. Alors j'ai dit Tête. Grain.svg enregistré. Alors maintenant on va créer, euh, comment dirais-je, la, la petite texture grain. Alors pour cela c'est facile, on va sélectionner euh, un cercle par exemple. Là, je prends l'outil cercle, je vais créer un tout petit cercle. Donc je clique, je glisse en appuyant sur contrôle pour avoir un joli petit cercle. Je zoome en cliquant sur la molette de la souris. Hop vous voyez, donc là, j'ai mon cercle ici, que je vais grouper. Alors pour grouper, je clique là-dessus. Donc comme ça, Inkscape m'a créé un groupe. Et dans ce groupe, si je déplie, j'ai mon cercle. Et là, si je sélectionne mon cercle, je peux le dupliquer. CTRL-D. Et automatiquement, tous les cercles créés vont être dans ce groupe. Je peux comme ça réduire un petit peu ici ce cercle, le dupliquer. En créer un autre, en le réduisant encore un petit peu, Voilà. Et maintenant je vais utiliser donc ce groupe, je vais lui appliquer un effet de chemin, je vais cliquer là-dessus, et je vais chercher l'effet de chemin qui s'appelle « Tourner les copies ». Voilà. Alors « Tourner les copies », ça me permet d'avoir, vous voyez, une petite texture. Si je sélectionne l'outil « Éditer les nœuds », j'ai un petit losange au milieu. Si je clique sur le losange du milieu, voilà, hop, je peux jouer comme ça. Et obtenir ce que je souhaite avoir comme texture. Alors on va dire que ça c'est pas mal. Et si je clique sur le losange, vous voyez, je peux faire tourner ma texture. Donc ça c'est très pratique. Et donc cet objet-là, donc on va mettre ce, cet objet de côté, on va le dupliquer, CTRL-D. Voilà, on va lui mettre par exemple, on va réduire un petit peu tout ça. On va utiliser l'outil pipette. Hop, pour aller récupérer ici la couleur. Tac. On va utiliser maintenant l'outil pulvériser les objets en les sculptant. Alors on va créer des clones. Largeur, on va peut-être monter la largeur à 25. Quantité 70, rotation, échelle. On va jouer un petit peu sur l'échelle, on va mettre ça à 50%. Et on va oui, cliquer ici et vous voyez, hop, Alors c'est peut-être trop éparpillé. On va diminuer à ça, allez, on va mettre 40%. Voilà, c'est peut-être encore un peu trop, 40, 20, échelle, on va mettre 20, ça devrait être bon. Voilà, on va se mettre autour, tac. Voilà, c'est pas trop mal. Et comme ça, on a une petite texture. Avec l'outil flèche noire, on va sélectionner tous ces objets-là. Alors si je sélectionne tout ça, vous voyez, je sélectionne les ronds ici. Je ne souhaite pas avoir ça, donc je peux faire des petites zones de sélection. Voilà, hop, de façon à sélectionner que les textures et en appuyant sur Shift, bien sûr, j'additionne toutes les textures et toutes ces textures-là, je vais les grouper, CTRL G, de façon à ce qu'elles soient dans un seul groupe. Alors il m'en manque une, il m'en manque deux même, donc euh, je peux dégrouper et refaire le groupe avec vraiment tous ces objets. Je vérifie, c'est nickel. Je vais sélectionner donc les petits cercles des cheveux, je vais les grouper, CTRL G, comme ça maintenant j'ai. Voilà, un groupe avec mes cheveux. Ici, j'ai un groupe avec ma texture. Cet objet-là, avec mes cheveux, je vais créer un clone en cliquant là-dessus. Le clone se place toujours tout en haut de la pile. Je vais sélectionner ma texture, je vais faire un clic droit et je vais faire définir une découpe. Et comme ça, vous voyez, hop, j'ai ma petite texture là qui est là. Et Inkscape nous a créé un groupe et il nous indique qu'il y a une découpe ici avec ce, ce petit pictogramme là. Donc si je clique et que je déplie, voilà, là j'ai tous mes objets texture. Alors je peux faire un contrôle A. Là je suis dans ma découpe et regrouper tous ces objets. Hop. Je vais sélectionner cet objet, le dupliquer. Et ce que je souhaite avoir maintenant, c'est une couleur un peu plus sombre. Donc avec l'outil pipette, je vais récupérer la couleur sombre ici. Voilà. Donc j'ai cet objet sélectionné. Je vais bien me mettre à ce niveau-là. Alors non, ça c'est embêtant, je ne vais pas faire ça, pardon. Oui, je sélectionne cet objet, je sélectionne l'outil pulvérisé pour faire l'ombré. Voilà, comme ceci. Voilà, c'est pas mal. On sélectionne l'outil euh, sélectionner et transformer des objets. On sélectionne tout ça. On vérifie qu'on a bien tout sélectionné, c'est nickel. On fait CTRL G pour grouper. Et ce groupe, je veux le mettre ben, au niveau de ma découpe, c'est-à-dire là-dedans. Vous voyez, j'ai cliqué glisser. Alors je reviens en arrière, je suis peut-être allé un peu vite. Donc je sélectionne ici alors, mon objet. D'ailleurs, je ne le vois plus. Je dégroupe. Hop, hop, hop. Je groupe tout ça. Alors pourquoi il n'apparaît pas ah, ah, ah. Alors je vais enregistrer, je vais recharger. Je pense qu'il y a un petit problème. Alors je vais fermer Inkscape <rire> Et je vais le réouvrir. Voilà, je réouvre donc mon document. Tête grain. Je refais apparaître la fenêtre objet. Et là ça devrait être bon. Voilà, ouais. Il y avait un petit problème d'affichage au niveau de la fenêtre objet. Donc là, j'ai <rire> mon grain ici avec euh, mon ombre qui est à cet endroit-là. Et je veux le glisser dans ce groupe-là. Donc je vais cliquer et le mettre là-dedans. Et comme ça, j'ai euh, l'effet souhaité, c'est-à-dire un euh, une texture ombre là et une texture plus claire. Voilà, en fait, il faut réaliser donc la même chose pour euh, cette tête. Et puis pour le coup et puis euh, pour l'ensemble des objets. Euh, voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous, vous sera utile. Euh, N'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.